et après la théorie, ça à la pratique. Maintenant vous allez réfléchir à un point de votre matière qui pourrait être sujet d'une vidéo de théorie, une vidéo de pas plus de 3 à 4 minutes et également vous allez imaginer une activité que vous pourriez faire en classe à la suite de ce point de théorie. Pas l'activité entière mais déjà l'idée de l'activité. La ça sera déjà pas mal. Et puis vous penserez à quelles questions pour accompagner peut juste à la suite, des L'objectif à la fin de l'atelier, ce sera que vous ayez votre séquence de classe inversée déjà frette et que vous vous rendiez compte que ce n'est pas si dur que ça. Alors, à vous de jouer Au travail À bientôt